Bonjour tout le monde bon Bonjour Pierre Bonjour Médine. <rire> Donc en fait malheureusement On a eu un petit problème, problème il y a deux jours C'est que j'ai fait une, une erreur C'est moi, hein. je le prends vraiment pour moi J'ai oublié que tu surcliquais sur le bouton Qui fait envoyer sur Youtube dernière, Notre interview le Oui mais ça c'est les, les les problèmes sont faits pour être résolus voilà. Et Nuit Debout euh, Résout énormément de problèmes <rire> oui, oui. Donc TV aussi TV voilà. Debout TV Debout est donc euh, for forcément est aussi euh, euh, soumis à, aux problèmes et donc est soumis à résolution des soucis. Donc, euh, tu étais venu nous voir pour parler de Galerie Debout. Voilà. Et donc... Euh, alors, n'hésite pas à regarder la caméra. Oui, alors donc, je regarde une caméra qui me regarde et donc je vais offrir à la caméra ce qu'est la Galerie euh, d'Art Debout. La galerie d'art de debout, c'est ça. C'est de la ficelle entre le platane numéro, entre le platane numéro 2. Je veux que je te tienne, si tu veux, oui, merci. C'est de la ficelle entre le platane numéro 2 et le platane numéro 3. C'est donc une galerie sur un fil qui supporte, entre autres, euh, entre autres travaux, euh, cette annonce, euh, l'annonce que je suis en train de déplier, qui figurait sous, sous, la, sous une forme de boule. Sur cette euh, feuille dépliée, je voilà écrit Galerie d'art, debout, avec les, des lettres inversées, c'est-à-dire le A ne s'inverse pas, le G peut s'inverser, le L ne se peut s'inverser, le E aussi, le R aussi, pas le I. Dans art debout, on inverse le R, on inverse ni le A ni le T. Du... Mais tu étais très descriptif déjà. Hein. Ah, euh, je te signale que tu étais en train de dire qu'il y avait les lettres étaient à l'envers. Tu disais que tu disais aussi ce qu'il y avait de l'autre côté du papier. Alors ouais. Voilà, tu étais vraiment très descriptif. Voilà, hein. je, crois est que, je crois que même à la radio, ça passerait, Tout ça aurait été déjà très clair. Hein. Bon, eh ben, c est, c est, ça me réjouit. Alors ça me <rire> réjouit aussi de savoir qu'il y a une image. Alors <rire> voilà. Le dénommé il y a Prigogide, prix Nobel de 70, a travaillé à partir d'une expérience française qui date de 1900. C'est l'expérience de Bénard, mais je voudrais que ça soit vu à la caméra, Bénard. Euh, Bénard est un physicien français qui a fabriqué ces structures. Cette figure apparaît dans de l'eau chauffée uniformément. Il a fallu 2000 ans pour chauffer de l'eau uniformément parce que ça suppose des technologies avancées, contrairement à ce qu'on peut croire. On ne peut pas faire ça sur un feu de bois dans une, dans une forêt. Or, la question de l'émergence définie par Monsieur Prigogine concerne directement Nuit Debout, parce que Nuit Debout est une émergence. Dans l'espace qui précède Nuit Debout, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas quelle est la date euh, de, de démarrage, quelle est la date officielle c'est le 31 mars Oui, oui, c'est le 31 mars. Bon, c'est la nuit du 31 mars. Voilà, la nuit du 31 mars. On m'a d'ailleurs dit que c'était une jeune fille qui avait fait la proposition de passer la nuit sur la place de la République. J'ignore son nom, mais j'aimerais bien le connaître. Alors, moi, je sais pas si, on, si mon information est peut-être pas complète. Moi, je propose de l'appeler Marianne en attendant de savoir son nom. Alors, euh, oui, c'est Marianne qui, qui se fasse connaître euh, si, si elle si elle est au courant, parce que peut-être qu'elle ne le sait pas. Hein. Et, do et, euh, et, que, et donc, si vous voulez, avant le 31 mars, on était dans l'espace TINA. L'espace TINA, c'est l'espace défini par Margaret Thatcher, « There is no alternative ». Cet espace est un espace sans futur. Le Nuit Debout propose un espace frigoginien, c'est-à-dire un espace infini. C'est un trou noir, mais un trou noir c'est pas la panique, un trou noir c'est juste l'inconnu. Nous travaillons dans un espace qui, qui, qui fabrique des produits nouveaux. Donc parmi les, les parmi les produits de cet espace figure la ficelle. Euh, la, euh, figure la ficelle. Donc entre autres, j'ai fabriqué cette ficelle... Qui, qui, se, qui, a la, qui est dans la situation actuelle de poser un, un petit problème à Larry Gagossian à New York. Pourquoi J'ai <rire> envoyé ça à Larry Gagossian en lui disant, « Monsieur Larry Gagossian... » Alors, attends, on va s'organiser parce oui. que... Alors, euh, pardon, qu'est-ce que je alors, fais D'abord, on va montrer euh, de manière un peu plus claire ton papier parce que, en fait, les gens n'ont pas forcément bien vu. Donc, au dos, il y a les fameux, fameuses lettres à l'envers, hein. Avant de passer à l'épisode à, à, à, à new-yorkais. Et donc, Odo dos, donc le nom euh, du euh, prix Nobel de physique, hein, c'est ça Fruit de, de chimie. Voilà. Euh, qui a donc montré euh, que les alternatives étaient possibles. Enfin, que les émergences étaient possibles. Voilà. Voilà. Donc, ok. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va montrer la, cette fameuse corde qui est colorée. Enfin, moi, je la vois colorée, hein. Alors, je, je, elle est colorée pour une, pour puisque ça, ça, ça s'intitule lien social international français. Il est international par le vert qui est qui est aussi écologique. Le, le vert est planétaire et le bleu-blanc-rouge, c'est l'ancien drapeau tricolore qui est toujours d'actualité. Et ce, ce lien social a été, son existence a été entérinée par une galerie qui s'appelle la galerie Marcel Strouk à Paris, qui m'a acheté ce travail, 1 euro. Maintenant, je l'expédie à Larry Agossian en lui disant, Monsieur Larry Agossian, vous vous prêterez ce lien, vous prêterez ce, cette ficelle, je suis perturbé par vous. Excusez-moi, oui, est-ce que vous pouvez arrêter, voilà. <rire> non, mais vous me perturbez, donc sans déconner. Là, j'ai dit un gros mot devant tous les téléspectateurs. Donc, euh, je recommence. Alors, si vous voulez, j'ai dit à M. Gagossian, euh, vous prêterez cette ficelle aux gens qui viendront voir la, à la galerie pour amener cette ficelle à l'intérieur de la statue de la liberté, chez euh, la statue de Bartholdi, pour indiquer que la, la création française n'est pas libre. Donc, la statue de Bartholdi peut aider le, la création française euh, c'est une aide américaine on leur a prêté l'Hermione en hein, 1730 c'est donc un retour de service si je puis dire D'accord. donc euh, alors là, le, ce qui Parce se passe... Bartoldi hein, pour les gens qui ne savent pas c'est le sculpteur euh, qui a fait la statue de la liberté et qui a donc offert euh, la statue de la liberté aux américains voilà c'est ça et donc euh, je travaille aussi avec le dénommé Ben Vautier qui est devenu mon galeriste juste Pierre, oui. une petite parenthèse parce que tu nous parles de ce galériste new-yorkais très célèbre mais est-ce que tu peux, parce que peut-être que les gens probablement que les gens ne le connaissent pas en quoi, enfin je veux dire, qu'est-ce qu qui le rend aussi célèbre, aussi important c'est-à-dire que la, la structure de la fabrication de l'art, la structure internationale qui fabrique l'art, est un mélange de grands collectionneurs, bourrés d'argent et d'artistes. Et, et il, il y a une poignée d de galeristes qui décident avec une poignée de collectionneurs la gestion de la création, c'est-à-dire que ces gens-là décident ce qui est bon pour le peuple et ce qui n'est pas bon pour le peuple. Et ils entérinent leur choix en disant :« Je décrète que cette œuvre vaut un milliard d'euros. C'est moi qui le dis, et vous écoutez ce que je dis. Vous n'avez pas droit à la parole. » Et Gagosian fait partie de, des puissants qui arrivent à, à fabriquer cet espace-là sans, sans, le, sans que la population puisse avoir un avis sur la, sur la production qui est montrée. Et dans la situation française, on est dans un cas particulier, parce que l'État intervient dans le rapport collectionneur-artiste. Ce serait trop long à développer, ouais. mais il, il suffit de lire les ouvrages de Haute de Kéros pour approcher un peu la situation française. Donc je ouais. voudrais ajouter, si j'ai si le temps, oui, dire que Ben Vautier a décrété que ce lien social qu'il a accroché dans la galerie de sa fille à Nice il y a un mois... Il mettait la cote de, de cette ficelle à un million d'euros. Donc, moi, je n'ai pas demandé à Ben de mettre ça à un million d'euros, mais le résultat est que si Monsieur Bernard Arnault veut acheter cette, ce, ce, cette production, Ben va dire « Non, c'est pas un million d'euros, c'est deux millions ». Donc, c'est une échelle avec un nombre de barreaux infini qui fait que Bernard Arnault sera épuisé avant, bien avant d'arriver le dernier barreau qui, d'ailleurs, n'existe pas. Donc c'est une bataille conceptuelle avec un des plus gros décideurs français de la situation de l'art. Et je veux ajouter aussi un mot sur le film de François Ruffin... Qui, qui, euh, qui situe Bernard Arnault dans le paysage socio-économique. Je pense que dans ce film, il manque le volet Bernard Arnault... Artiste euh, au, euh, au collectionneur. collectionneur et décideur. Parce que M. Bernard Arnault a beaucoup ouais. d'argent et c'est lui, entre autres, qui participe au financement de Beaubourg. Parce que l'État, ayant, ayant oublié, ayant euh, reprivatisé tous les, tous les endroits qui gagnaient de l'argent, n'a plus d'argent y compris pour gérer Beaubourg. Il privatise les profits et il socialise les pertes. Hein. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui interdit ce qui interdit d'investir de l'argent dans, dans, dans Beaubourg, par exemple. Alors, ce, cette situation a pour corollaire que l'extrême euh, majorité de la production française est inconnue, inconnue du public. Parce que le choix de Bernard Arnault est, est un choix particulier. Il n'y aura jamais d'artiste qui soit euh, qui soit un peu rebelle vis-à-vis euh, -vis du système parce que Monsieur Bernard Arnault serait gêné. Or la situation à nuit debout, c'est la situation contraire. Il n'y a pas de contrainte financière parce que le, le, le, la structure française comme la structure internationale est soumise à la contrainte financière. La le, nuit debout parle aussi d'une économie différente et, euh, et il serait temps que cette économie arrive. Donc Nuit Debout c'est une relation entre individus où les égaux qui sont concurrentiels dans le système TINA deviennent coopératifs pour construire un autre monde. Merci beaucoup, Pierre. Je pense qu'il euh, y a vraiment pas mal de choses à dire. Euh, enfin, voilà, tu la, le parallèle que tu fais entre l'art, la créativité et euh, aussi les choses, les gens contre lesquels on, on lutte, enfin, c'est très, très intéressant. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et de rediscuter. Et tu nous, tu nous montreras aussi les, les, les dispositifs que tu as pu mettre en place. On, on va avancer un peu dans la soirée. Justement, on va parler d'une personne qui a créé un outil à partir d'une ficelle et qui une œuvre d'art à partir d'une ficelle. Mais l'œuvre d'art ne dépend que de la diffusion euh, de cette ficelle. Donc, euh, on va en parler tout à l'heure. C'est Médéric. Euh, on se regarde un petit, euh, un autre sujet euh, sur le, des syndicats des avocats de France. Et ensuite, euh, ensuite on, on discute avec euh, Médéric. Ça te va Oui, alors je te remercie personnellement parce que je trouve que tu as tu as un impact personnel sur le, la gestion de, de cette télévision. Oh. Et je remercie l'ensemble de l'équipe de, de TV Debout. Ça se fait pas tout seul tout ça, mais merci beaucoup.